C'est chez moi ici, tout comme ça. Moi, j'ai mon fils, il est à l'école. Et c'est chez moi ici, c'est ce que moi, je, je fais ma petite vie avec mon fils. Bon, lui, souvent, je ne sais pas, peut-être plus, peut-être qu'il peut va arriver bientôt. Samuel, qu'est-ce qu'il y a Tu rentres à l'école oui. Ça va Pourquoi tu jettes ton sac comme ça Qu'est-ce qui ne va pas papa? Non, mais en fait, papa, je suis fâchée. À l'école, tu n'es pas venu me chercher. Oh, toi aussi, mais j'ai dit à Monique en bas, de t'amener, Je parle comme ça. Je n'aime même pas, tu n'aimes même pas, tu entres à la maison, même pour saluer ton père, avec, avec, avec ça, ça, ça, ta nouvelle maman, tu ne dis rien du tout. Ça ne se marche pas comme ça. Et c'est à cause de toi, moi, je suis en train de dire à ton, ton nouveau maman, comment... Ton comportement et tout, Samuel les faut, moi je te dit ça même des fois, il faut changer, il faut changer, moi je ne peux plus, plus continuer comme ça, je ne peux plus, plus rester tout seul, j'ai fait tout ça pour moi et toi, regarde par exemple, j'étais au travail aujourd'hui et tout, je n'ai pas préparé, j'ai amené ta nouvelle maman, même pour soit sourire, regarde ton visage, ne t'inquiète pas, hein, mais il est comme ça, c'est mon garçon, <rire> comme, <rire> comme, comme je te disais là, je savais il est toujours comme ça. Ouais, tu être c'est un gamin, peut-être, il doit manger. Tu dois te présenter. Je t'ai parlé. J'étais là tout le temps pour t'expliquer par rapport à Samuel. Voilà Samuel. Mais papa, elle est qui pour toi? C'est un nouveau, maman? En plus, on dit même pas nouveau, on dit mauvais maman. Mon fils qui sait le français là, comme ça, comme ça comme ça sort, comme ça vient, ça, comme ça, ça va sortir. faut <rire> Salut, salut Ça, c'est ma femme il Ah oui, fait... bonjour, je m'appelle Samuel. Bonjour, je Oh Ne t'inquiète pas, il est toujours comme ça. Viens ici ah Mais il est comme ça, c'est mon garçon. C'est mon d'accès. elle est toujours comme ça avec moi. Et si elle, est elle, ta nouveau maman, je l'ai amenée ici comme ça. On va vivre ensemble. Oui, mais et l'autre. Pardon Et l'autre que tu m'avais présenté là, ça veut dire la même chose pour elle. l'autre ah, Je comprends. Ah oui, je comprends. C'est le fils de mon euh, la fille de mon patron. Il est très sympa, c'est comme ça les gamins, tu sais, j'avais présenté la fille de mon patron, il est très sympa, il aime Samuel trop, comme il souvent fait des cadeaux à Samuel, bon, j'avais présenté, oui, oui, c'est ça. La fille de ton patron, tu m'avais dit que c'était ma nouvelle maman, oh. en plus. Mon garçon, tu, as, tu avais mal compris, des trucs comme ça, ne fais pas. Moi, je te présente ta maman aujourd'hui, ta nouvelle maman. Celle-là, c'était la fille de mon patron. Non, je pas Pourquoi tu parles comme 네 ça devant euh, ta maman C'est pas bien, tu vas commencer. Non, mais c'est vrai. De, de, ne, non, ne t'inquiète pas, c'est comme ça, il est, il est toujours comme ça. <rire> c'est mon garçon, c'est ça que je t'ai dit qu'il a soulevé mon pied. Non, il, je m'en fous. Il est pas. toujours comme ça. Je Et toi, du... tu tu qui tu, là tu, et tu ne mens pas Ça c'est quoi Je te présente ta maman aujourd'hui, comme ça tu commences à faire les bêtises devant elle. Ça Samuel. <rire> Samuel! Oui papa. Mon fils, pourquoi tu fais ça Mais quoi Regarde, regarde ce que tu viens de faire. Tu veux, tu veux mettre le sable dans mon tableau Je sais que ce que je viens de dire, tu ne comprends pas. Ça peut dire tout ce que tu as parlé là. C'est pas bon. Mais pourquoi tu m'avais hein? tu m'avais toujours dit que mentir c'est pas bien. Chut. Chut. Chut. Jamais, jamais. Tu m'as entendu oui, oui, Tu m'as entendu? Oui. Je ne veux plus voir ton pied au salon. Tu m'as entendu? Oui. Je veux que tu couches, que tu dors. Jusqu'à ce que j'entre, je prépare, on mange ensemble. Ça va? Oui. j'ai Oh Dieu mon Dieu. Aïe. Oui. L'enfant, c'est va me tuer un jour dans cette maison. Oui. Papa, excuse-moi de te déranger, mais si ma nouvelle maman est là, alors je ne peux plus manger. Samuel... Ça fait combien de temps que tu es avec mon père euh, Ça fait longtemps. Très longtemps, oui. oui. Vous l'avez demandé s'il travaille ou pas Euh, non, je ne l'ai pas demandé. Est-ce que tu veux vraiment rester avec nous comme ma maman Euh, oui, oui, oui. Mais euh, pourquoi tu me poses cette question Je vous pose cette question parce qu'il faut que vous connaissiez très bien mon père. Mais, euh, est-ce que je peux te poser une question Oui. Ton père, il fait quoi comme travail Il travaille chez une dame. Pourquoi Pour faire... Il travaille chez une dame pour faire la vaisselle. Ah bon Oui. Vous n'avez pas dit ça Il vous avait dit quoi Qu'il travaille à la banque. <rire> Mais mon papa, à chaque fois, il fait semblant. Moi, je le savais depuis longtemps. Même, il n'ose pas dire ça aux voisins. Bon. Vous savez que mon père, c'est un grand menteur. <rire> J'ai dit, mon père, c'est un grand menteur. Je vais te dire quelque chose. Il faut que ce soit un secret entre toi et moi. Vous savez que mon père, il n'a rien. Mon père n'a même pas de travail. Il n'a pas d'argent. Quoi Il n'a rien, il n'a pas d'argent. Il n'a rien Oui. Mais il ne faut pas dire ça à mon père. Ça fait des années qu'il ne travaille pas. Il n'a pas de travail. Oui, tout le travail qu'il fait, c'est juste laver la vaisselle chez une dame. Avant que je parte à l'école, le propriétaire, il était venu à la maison. Il y avait mon père, il a failli faire la guerre avec mon père. Pourquoi Parce qu'il n'avait pas payé le loyer. Oui, il n'avait pas payé le loyer. Oui. Mais il m'avait dit que cette maison, il l'avait achetée. Non mais... <rire> tu as aimé Alors abonne-toi ici, comme ça tu vas pas rater plein de mes vidéos. Moi j'aime bien quand vous regardez toutes mes vidéos, ça me rend content. Donc, abonne-toi ici, tu vois le bouton là Il est en bas.